Bonjour, ben, cette semaine, on va commencer à rentrer un peu plus dans le vif du sujet, en particulier de la syntaxe. Donc là, ce cours, c'est essentiellement comment vous allez aborder la syntaxe des messages qui sont utilisés dans Pharo. Ça veut dire pratiquement tout Pharo en fait. Donc ce qu'il faut voir, c'est que dans Pharo, vous avez principalement trois choses. Des objets, des messages et des clôtures, qu'on appelle des blocs. Vous aurez un cours spécial sur les blocs. Et avec ça, vous faites toute la syntaxe Pharo pratiquement. Donc ce qu'il faut voir, c'est que la syntaxe, de Faro hérite de celle de Smalltalk qui avait été inventée pour apprendre aux enfants à programmer. Et donc, l'idée, c'est d'écrire des programmes qui sont comme des petites phrases qu'un enfant pourrait écrire. Et aussi, une des idées de la syntaxe, c'est de minimiser le nombre de parenthèses. Et on va voir ça à l'œuvre. Donc si on prend un exemple, donc là, on prend une tuile sur OpenStreetMap et on veut l'ouvrir dans, un, dans une fenêtre graphique. Ben, ça vous donne l'idée de la syntaxe. J'ai des parenthèses parce que d'abord, je veux récupérer un png, donc j'ai des parenthèses. Et ce png, je vais le convertir dans un objet graphique pharo et puis je vais l'ouvrir dans une fenêtre. Donc je vous suggère de, de le faire sur, votre, sur pharo, vous allez obtenir le résultat. Probablement de l'eau parce que les tuiles, il y en a beaucoup avec de l'eau. Mais... Donc en fait, dans pharo, la syntaxe, il y a trois sortes de messages qui sont vraiment faits pour minimiser euh, le nombre de parenthèses. Vous avez des messages unaires, des messages binaires et des messages à mots-clés. Et donc, on va voir ça. Donc, les messages unaires, en gros, c'est un receveur, le nom de la méthode. Les messages binaires, c'est un receveur, le nom du sélecteur et un argument. Et les messages à mots-clés, c'est un receveur, des arguments ou un. Et essentiellement, le, le, le signe distinctif, c'est les, les, les deux points qu'il y a ici. Et on va voir ce genre de choses. Donc, ce qu'il faut voir, c'est qu'une fois qu'on a ces trois styles de messages, trois types de messages, à quoi ça sert ben, Ça sert à pouvoir les différencier. Donc, on va, ça va changer l'exécution des programmes. Donc, on va toujours exécuter en premier les parenthèses, les expressions parenthésées, les messages unaires, les messages binaires et les messages à mots-clés. Et puis, si on est au même niveau, on le fera dans le même ordre, de, de gauche à droite. Donc si on, prend les messages, si on prend des exemples de messages de messages unaires, ben, si je demande au petit entier 1 quelle est ta classe, il va me dire ben, c'est small integer. Si je envoie le message note, d'ailleurs ça sera un exercice pour la semaine prochaine, si j'envoie le message note au booléen false, j'obtiens le boulet true. Si je demande à la classe date, donne-moi la date d'aujourd'hui, eh ben, il va me donner par exemple 24 mai 2009 qui est un objet date. Si j'envoie le message pi à la classe float, il va me donner une représentation du message de l'objet pi. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en fait, j'ai envoyé des messages euh, à des objets, et j'ai aussi envoyé des messages à des classes, et, et j'ai fait ça de la même manière. Je n'ai pas dit, ah, attention, c'est une classe, serrez les dents, il faut faire quelque chose de spécial. Non. Là, j'ai vraiment, j'envoie le message classe au petit entier, ça me rend la classe, j'envoie le message today à la classe, ça me rend, à la classe date, ça me rend une date. Rien de spécial. Dans Pharo, les classes sont aussi des objets et les messages envoyés à des classes sont traités comme des messages envoyés aux instances. Il n'y a pas de différence. De différence. Et c'est tout à fait naturel, en fait. Donc maintenant, je voulais vous proposer un petit exemple, parce qu'un petit exercice qui n'a rien à voir avec la syntaxe, pour s'amuser un peu. Là, on, je me suis dit, tiens, ça serait rigolo, je voudrais savoir quelles sont toutes les méthodes ou tous les, toutes les méthodes qui sont implémentées dans la classe point. Donc je peux faire ça avec Faro. Et c'est un message unaire. Je peux dire, classe point, donne-moi toutes tes méthodes les noms de messages que tu comprends. Puis il me répond une grande liste avec tous les messages. Donc déjà, vous voyez la facilité avec laquelle on peut construire des outils. Ben, avec ça, si je le mets dans une liste, je vais pouvoir avoir, par exemple, une liste avec toutes les méthodes que la classe répond. Et c'est comme ça que fonctionne le browser que vous allez utiliser. Donc maintenant, on peut raffiner un petit peu ça. On pourrait dire, moi, finalement, j'aimerais demander au système tous les tous les sélecteurs de la classe point qui sont unaires. Ben, je l'écris comme ça. Je dis, classe point, donne-moi tous tes sélecteurs. Ça va me rendre un, un tableau, une collection. Et je vais dire, je veux sélectionner parmi... Donc ça, c'est un message, c'est un message à mots-clés. Je veux sélectionner parmi ces sélecteurs ceux qui sont unaires. Donc là, je dis, bah ben, y il y a une query qui s'appelle isunary qui est, qui est un message sur les noms de méthode qui va sélectionner ce genre de choses. Donc là, je vous ai fait un, peu, une petite, un une petite aparté dans la syntaxe. On, vous verrez ça lors de la, de, le, du cours sur les itérateurs, parce que Select est un itérateur. Mais vous voyez comme c'est élégant, en fait, en une ligne, je peux faire des queries sur le système. Donc revenons à nos moutons. Il y a les messages binaires. Les messages binaires, je vous ai dit, c'est un objet, un sélecteur binaire, un argument. Les sélecteurs binaires, bah, c'est une combinaison parmi tous ces trucs incompréhensibles ou qu'on ne peut pas prononcer. Donc pourcent, pipe... Euh, voilà. donc tout ce qui n'est pas compréhensible, c'est des messages binaires, ou tout ce qui, a, qui ressemble à des maths, ce sont des messages binaires. Donc un exemple, j'envoie le message plus à l'objet 1 avec un argument, l'objet 2, bah, ça me donne 3, on est content. J'ai euh, supérieur, bah, c'est pareil, c'est un message binaire. Le arrobas qui crée des points, c'est aussi un message binaire. La concaténation de chaîne avec virgule, c'est un message binaire, là je vais faire black chocolate, virgule is good, j'obtiens la chaîne black chocolate is good, ce qui est vrai en plus hein, d'ailleurs. Donc, maintenant, pour les messages à mots-clés, ben les messages à mots-clés, alors ça, c'est le truc qui frustre souvent les gens. Euh, les messages à mots-clés, quand vous avez l'habitude d'une syntaxe à la C ou à la Java avec une syntaxe avec un point et des parenthèses et une virgule au milieu, ben nous, on le fait comme ça, Voilà, on le met au milieu. Hop et, hop. et ce qu'il faut bien voir ici dans cet exemple, c'est que le message, il s'appelle « Keyword 1, Keyword 2 ». Hein, donc, c'est bien, le message, il est bien entier, là, hein, est, il est composé de deux parts. Donc, on vous tester, on va faire, je vous donne deux, deux petites secondes. Quels sont, euh, à quoi correspondent ces, ces messages Quels sont leurs types ben, On voit que le premier, il n'y a pas d'argument, donc ça doit être une R. Le deuxième, il n'y a pas d'argument, ça doit être une R. Tiens, là, il y a un deux points, ben, ça doit être un mot-clé. Il, il y a un truc que je ne comprends pas avec une virgule, ben, C'est binaire. C'est un truc bizarre, c'est binaire. Tiens, il n'y a pas d'argument, c'est une R. Ah bah tiens, il y a un deux points, c'est un mot-clé. Hein, ça a l'air difficile comme ça, mais voilà. Donc la solution. Hein. Donc un exemple. Imaginons que je veuille changer la valeur de x d'un point. Bah, J'ai un point qui est un message binaire. Et je vais faire cet x avec un argument. Bah, ça me rendra un point dans lequel 2 a été changé. Hein ça n'a pas l'air bien fou quand même hein. Donc, un autre, une autre chose, un message at put. Donc là, j'ai un tableau. J'ai un tableau qui contient des chaînes Calvin, Hates, Lucy, Suzy, pardon. Et je veux changer le deuxième élément. Bah, je vais faire at 2 put loves. Donc, 2, ça va être celui-là, et loves va venir ici. Et donc là, sur les tableaux, ce que vous voyez, c'est que la méthode, elle s'appelle at put. Ça, c'est la méthode pour changer la valeur d'une collection à un indice donné. Ce que vous voyez aussi, on aura un cours là-dessus, c'est que les collections en faro, elles commencent à 1 et pas à 0. Donc, je dis, je veux le deuxième élément, ben je fais 1, 2. Et pas, ah oui, ça commence, donc il faut que je soustrais un truc. Donc, voilà. Donc, un autre exemple qui montre, encore une fois, pour s'apesantir, les messages à mots-clés. Quand je demande, est-ce que 12, qui est un entier, est entre 10 et 20 Eh ben, c'est le message between de point and, qui correspondrait dans ma syntaxe, est-ce que 12 point between and 10,20. Ok Donc je pense que maintenant je me suis assez alourdi dessus pour qu'on passe à autre chose. Donc en résumé, vous avez trois sortes de messages, les messages unaires, les messages binaires et les messages à mots-clés. Et c'est tout.